Aujourd'hui j'aimerais vous parler de deux verbes se rappeler et se souvenir On se rappelle quelque chose ou quelqu'un et on se souvient de quelque chose ou de quelqu'un On dira par exemple Tu te rappelles nos vacances dans le sud de la France et non Tu te rappelles de nos vacances dans le sud de la France en revanche, on pourra dire, tu te souviens de nos vacances dans le sud de la France. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.